Yo, c'est IT Ross, j'espère que vous avez la forme, moi ça va, la des paysages, la mer et tout, tranquille, par contre il fait froid, il fait beau mais il fait froid, Allez, il est 8h30 du matin ou un truc comme ça, Allez, il fait pas chaud, il fait vraiment pas chaud, et encore, il y a quand même beau soleil, je vous dis pas. Bon. il y a 2-3 jours c'était la pluie, c'était la folie, il a plu, en vient vraiment. bon, enfin, là c'est séché, c'est l'essentiel, alors aujourd'hui je vais parler d'une moto que j'avais présenté sur la chaîne depuis un petit moment mais j'avais complètement oublié de faire une vidéo dessus c'est la Prilia RS 660 alors euh, ils l'ont leur... sorti en deux versions euh... enfin deux versions, ils l'ont sorti une normale hein, et une c'était la centième anniversaire ou un truc comme ça ou non pas la centième anniversaire, c'est plutôt elle était aux, aux couleurs de, du drapeau américain euh, bah, enfin ça reste exactement la même, il hein. n'y avait rien qui changeait c'était exactement la même, hein. c'est juste là une couleur quoi et euh, c'est une moto que moi personnellement quand je l'ai vu sortir je l'ai trouvé vraiment très très belle bon, après c'est comme toujours dans les designs italiens leurs motos sont toujours très très belles hein. sont toujours euh, elle a un très très beau look euh, vraiment très très bien équipée enfin il y a toute la technologie ils ne peuvent pas mettre plus de technologie qu'est-ce qu'ils ont mis là il y a tout tout, tout, tout ce que vous voulez donc euh, à, côté de la, à côté de ça la mienne je dirais la rien. après c'est une moto de 2022 c'est normal mais hein en 2022 ils ont rien sorti à part ce qu'elle a traction control l'antipatina euh, et le glissement limité pour l'embrayage c'est pas la folie là y a, je crois qu'il y a le shifter open il y a le, euh, le traction control le mode moteur, enfin il y a la totale quoi. Je veux dire, on va pas tout listé, il y a vraiment tout, tout tout ce que vous voulez, c'est un bicylindre euh, je crois qu'elle fait plus de 100 chevaux hein, euh, si je me trompe pas euh, c'est une moto qui est très agressive Je veux dire, euh, même pourtant c'est un 660 Mais euh, elle a des très très bonnes perfs Elle a un moteur par contre qui est assez souple Chose qui est bizarre, on pourrait dire pour un bicylindre Non, non, c'est une architecture de moteur C'est un moteur qui est assez souple bon, Bien sûr, ça va pas être un 4 cylindres Mais je veux dire, ça va Vous pouvez très bien faire de la ville avec Et elle va pas cogner Et elle va pas chauffer Souvent dans les motos italiennes, leur problème c'est qu'elle la chauffe. Ils ont des gros problèmes de chauffe à chaque fois. Et comme sur euh, Dugatti ou sur la, la, comme dit, la, la, la, la, la, la Street Fighter V4 qui est obligé de couper deux cylindres quand vous arrivez à 50 km h tellement que ça chauffe. Là non, apparemment visiblement non. Ils ont eu des problèmes de moteur euh, euh, à la sortie de la moto eu une année je crois c'était une année je sais plus c'était à la sortie ou une année il y a eu un problème de gros un gros problème de moteur il fallait faire un rappel et carrément changer le moteur entier bon ça arrive ça arrive des fois sur certains modèles quand ils viennent de les lancer euh, même sur euh, Honda pourtant euh, la fiabilité des gens de Honda mais même Honda avec la CDR Fireblade RRR, euh, Ils avaient eu ouais. un problème de, de moteur aussi à, à haut régime carrément il y avait eu, le piston il pétait pour juste dire c'est carrément le moteur qui, qui claquait c'est obligé carrément de changer le moteur entier. Euh, donc voilà, c'est pas pour une fois, je veux dire, c'est pas leur faute. Enfin, Alors ça arrive. C'est malheureux, je sais, c'est chiant. Ils achètent une moto, ils sont obligés de la ramener en concessionnaire pour changer de moteur. Euh, voilà. Mais ça Après, c'était pris en charge complètement par la marque, il n'y a eu aucun problème, je veux dire, c'est n'a pas aucun souci. Ils n'ont pas rechigné, ils n'ont pas dit non, non, machin. Ils ont, ils, voilà, ils ont fait le nécessaire. Ça a dû leur coûter un, un, des ronds hein, pour faire ça. Ça vraiment leur coûter des ronds. Mais ils ont fait le nécessaire, ils ont voulu montrer justement pour pas.. Parce que s'ils l'auraient pas fait, là, là, là c'était fini. À hein. La marque, vous faites une chose comme ça, vous pétez un moteur et que vous ne changez pas le moteur. Là, je crois que. Oui, ils cherchent midi à 14h pour pouvoir le faire. Là, là je crois que c'est fini. Alors hein. euh, Voilà. Leur euh, image de marque, c'est fini. Hein. Parce qu'Aprilia, c'est pas non plus une marque qui vend énormément, hein, je veux dire. Hein. Si je crois qu'ils vendent en dessous de Dugatti même. Donc euh, pour dire que Voilà. Après, ce que j'en pense, moi, moi je dis que c'est une très bonne moto pour un permis A2, même pour un permis full, euh, c'est une moto qui, je pense pas, aura de gros problèmes. Euh, Aprilia est quand même une marque assez fiable. Ils ont des petits soucis, des fois, d'électronique. Genre, par exemple, sur la Tuono 1100, euh, il euh, y, des, des, des, y avait un, un, un voyant défaut moteur qui s'allume euh, pour rien. Il y avait aussi, je ne sais pas quest ce qu'ils avaient eu, il y avait une personne qui disait que il y avait un mauvais retour d'informations au niveau de la chauffe, au niveau de la sonde, une connerie comme ça. Mais si, voilà, mais sinon au niveau moteur en lui-même, tous ceux qui en ont et qui font même de la piste avec n'ont pas de problème. C'est des moteurs qui sont fiables. Je dirais pas fiable autant qu'une japonaise, parce qu'une japonaise c'est toujours, mais par contre c'est un moteur fiable. Mais contrairement à une japonaise, c'est que c'est des moteurs qui sont extrêmement expressifs je veux dire, euh, vous prenez, c'est là la, la RS660, vous la mettez face à la mienne par exemple, même bon, la mienne elle, en brille, elle est bridée vous la mettez en foule, ou même la CBR elle, la CBR 650R elle la mange, elle la mange totale ah, oh, complètement, hein, je veux dire, elle, elle a des poussées d'accélération, euh, c'est énorme donc si vous êtes quelqu'un qui la prenez juste pour le week-end pour vous faire plaisir pour tirer dessus, pour vous faire plaisir, oui c'est vraiment la, entre une CBR 650R, pourtant j'adore Honda, mais entre une Aprilia et elle, et la Honda, je préfère l'Aprilia c'est à la route Merde, fais je comprends pas. Ils sont tout le temps en travaux, tout le temps, tout le temps en travaux, et les routes elles sont toujours pourries. Je comprends pas. Soit disant que le maire il devait, il devait refaire les routes. Ah, de la merde que c'est. Putain, ils font chier le monde. Là, sont... Ah, oui, ils ont fait le trottoir, ils, sont... ils ont fait 6 mois de travaux pour faire un trottoir. Putain, je... regardez-moi la gueule de la route. Putain, alors qu'avant elle était nickel. Le pire c'est qu'avant elle était nickel chrome. C'est que depuis que ce... il a... je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en travaux à ils c'est eux qui ont bousillé la route. C'est incroyable ça. Bon bref. Et, euh, donc oui pour, pour, pour le week-end et tout, euh, franchement entre une Honda et celle-là, prenez, prenez la, la Après euh, niveau entretien, c'est un petit peu plus cher que Honda. Attendez légèrement plus cher. Hein. C'est pas non plus euh, c'est pas c'est pas du Gati. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est mo est moins cher que du Gati. Euh, elle a moins de prestige la marque, mais c'est pas pas plus mal. <rire> c'est pas plus mal. Parce quand vous voyez les prix les tarifs de Gati, il n'y a personne qui ne pas passer t'as fait chier ça. Quand vous voyez les, les, les tarifs de Dugatti, euh, tu te dis ça va, c'est plus, plus des motos, c'est quoi C'est des œuvres d'art, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que entre N'Aprilia et vous prenez toujours Aprilia. Euh, de toute façon, si vous aimez les motos italiennes, autant prendre Aprilia. C'est une, une moto qui, pour moi, je ne pense pas qu'elle vous emmerdera J'en ai vu une fois, ici en Corse, là, dans cette ville, une personne là. Mais après je l'ai plus vu avec. Alors je ne sais pas s'il l'a revendu ou si ou il a déménagé. Je ne sais pas. Je l'ai plus vu après. Mais c'est vrai qu'il passait un moment. Il y était. Il avait la RS 660, pas la Tourne. pas la Tourne. Non. Il avait la, la, la, la celle de course. Et elle est vraiment jolie. Hein. Elle est vraiment très très très belle. Elle, elle est vraiment éclaque. Hein. Elle, elle a un design euh, pfiou, magnifique. Hein. Je dirais pas plus belle que la cdr 650R en niveau design parce qu'elle est très belle aussi. Mais elle est jolie. Elle est vraiment belle. Donc voilà. Pour vous terminer, moi franchement, c'est me il n'y a que le prix que 12 000, bon, c'est un peu cher, c'est vrai, pour une 660, 12 000. putain, c'est pas donné. À côté, la CBR 650R, c'est 9 000 euros, mais il y a tout le package électronique de malade, et en plus, il y a des performances de fou, et ça, ben, ça se paye quand même, voilà. Et puis, c les motos italiennes, c'est toujours plus cher que, que le reste. Bon, voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon ride, et puis, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un pouce bleu, et un commentaire, c'est toujours apprécié et on est toujours de plus en plus sur la chaîne et c'est grâce à vous, ne l'oubliez pas allez, ciao ciao, bye bye